Il ah n'y a que du pipi, je ne détache pas. Là, il y a un caca. Je l'enlève à la cuillère. Dans un pot à côté. Je ne un caca. J'enlève ce qui est encore propre. Là, il y a encore des petits bouts de caca. J'allume l'eau, je rince. Je froque avec le savon de Marseille. Je frotte que le savon s'imprègne. J'ai ça, je mets dans la machine. Et je fais pareil avec les petites taches ici et là. Je vais frotter pour que ça s'imprègne. J'ai ça, je mets dans la machine. Pareil avec la, la petite couche qui a juste un petit bout. Donc là, il y a du caca. C'est un autre type de voile. J'enlève la cuillère, pareil. J'enlève le, le voile en polaire. Il détache encore mieux que les bambous. Moi, je conseille les polaires par rapport aux bambous. En voile, parce que mon bébé à moi, il avait des réactions avec les voiles en papier. Et là, donc, si l'insert est bien plié, il n'y a pas de taches d'un côté. Et de l'autre côté, il reste du caca. Mais que d'un côté. Du coup, ça fait qu'un côté à détacher. Donc, on frotte là où il y a le caca. Hop, on sort. Et c'est fini. Et là, avec l'extérieur. Je va d'un côté, j'ai l'autre côté qui est taché. Je qu'il les deux en même temps. Et euh, le, le pot de caca tu en fais quoi après Je le mets au compost parce que c'est un bébé à l'été. Et en lait maternisé c'est moins bien. Et tes couches tu les laves à combien du coup Alors il faut d'abord mettre un rinçage et sauvage là. Oui. Qui va durer 22 minutes chez moi. Oui. Et après je mettrai à 40 une heure. D'accord.